What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous mal et fou. Bien sûr, bonjour pour une nouvelle vidéo au pays de, -de personne parce que je n'ai Oh, damn aujourd'hui, les amis, on est sur le Skyblock Pixel pour une nouvelle mise à jour. Et comme vous pouvez voir, je suis un homme de type excité parce que c'est ma e-girl préférée qui est au maire cette semaine, c'est Marina. Et aujourd'hui, les amis, on va... Euh... Oh, je voulais juste voir s'il y avait un nouveau firecell. On va parler de la nouvelle mise à jour du musée, donc comme vous allez pouvoir euh, sûrement entendu parler dernièrement. Sur l'alpha serveur, il avait la bêta pour tester le muséum qui se trouve juste ici, comme vous voyez. Vous avez ce bâtiment qui était censé être l'entrée des donjons. Euh, il y a deux ans, en fait, ce truc-là était, euh, était en dessous du spawn. Depuis là, il est toujours été là depuis l'ouverture du Skyblock. Ça a toujours été déjà buildé à l'intérieur là. Il y a eu quelques modifications depuis, mais tout le monde croyait que c'était la porte vers les donjons. Ou sinon, là, c'était la porte pour les donjons. Finalement... C'est la porte vers le musée, les amis, et on va regarder tout ensemble qu'est-ce qui se trouve dans le musée. Premièrement, lorsque vous arrivez, vous avez le, nom, le jeune homme curateur qui va vous parler, qui va vous, qui va vous expliquer un peu tout. Mais en gros, de en gros, vous avez euh, un musée avec euh, la, la liste des items que vous pouvez déposer. Comme vous allez pouvoir le voir, moi j'ai déjà déposé certains trucs. Donc, on va commencer par les armes. Donc, dans les armes, vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir déposer énormément d'items et chaque item va vous donner une item value, comme on peut voir sur cet item là ici. L'item, elle vaut 12 000 coins et euh, j'ai été le, le 937e joueur à le mettre dans le musée. Donc voilà, vous pouvez mettre une panoplie d'items, les amis, comme des Midas sword, comme ici on peut voir ma Midas sword. Moi, je l'ai mis ici, un aspect of the dragon. Il euh, y a quoi d'autre qu'on a mis euh, Un boomerang. Il y a vraiment énormément, vous pouvez mettre énormément Et vous pouvez aussi mettre vos euh, Hyperion On va voir ici, j'ai mis ma Scylla, j'ai mis aussi mon Astreas euh, Il me manque la Hyperion et la Valkyrie à mettre Mais on va le mettre un jour, euh, la Flore Hortrude, les autres trucs comme ça D'ailleurs, je vais faire un live ce soir euh, Normalement, bah, lorsque vous voyez cette vidéo-là, je vais déjà être en live Mais on va faire un live où on va essayer de compléter tout, tout, tout, tous les items donc euh, ça risque d'être intéressant si vous avez envie de venir jeter un coup d'œil Donc les lapis armure, mineurs armure, rotten armure, ferry armure, tout ça On va essayer de faire ça en live, il y a énormément de trucs Mais en gros vous pouvez rajouter, comme on peut voir ici, j'ai rajouté une ancienne Frozen Blaze Et ça l'a euh, donné 53 millions de valeur à mon truc 2 millions ici, 1 million ici, 2 millions, vous avez compris un peu le principe Et en gros, plus que vous avez d'armure, plus que votre euh, musée prend de la valeur Comme on peut voir ici, en bas j'ai mes tops items, donc mon Terminator Ma Scylla, mon astrea et mon Warden Helmet et ma Titanium Drill. Attention les amis, lorsque vous mettez des items dans le truc, comme on peut voir, cet item-là n'est pas... Euh, on va voir, ok. Cet item-là, la... ma Road of the Sea, elle est co-op-band en bas. Juste en bas, vous voyez au-dessus de la rarité upgrade, co-op-band. Cela veut dire que je ne peux plus la vendre, je ne peux plus l'échanger la... avec d'autres joueurs autres que ma co-op. Donc, il n'y a que mes... les gens qui sont dans ma co-op et dans cette co-op-si, j'ai seulement Nathan... Et Volkin, Le il est toujours AFK, mais Nathan et moi, on est les seuls qui peuvent utiliser les items. Donc, faites très attention, les ennemis, de mettre des items que vous n'allez pas avoir euh, l'envie de revendre. Donc, moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de trucs. J'ai mis la Blade, la Axe of the Shredder, les, la, mes deux Hyperion. Parce que je sais que... Ma Giant Sword, euh, ma One for All euh, Atom Slip. je sais que c'est des items que je ne vais pas échanger, slash vendre. Euh, même chose pour ma Drill. Mes, mes, mes, mes arcs et tout Tout ça je sais que c'est des items que je ne vais pas vendre les amis Donc c'est pour ça que je les ai mis là Par exemple comme on peut voir ici Ma Daedalus Axe je ne l'ai pas mis Car on, je ne sais pas si je vais la vendre un jour Vu que ce n'est pas une arme que j'utilise euh, Qu'on va toujours utiliser à cause que ben, comme on sait le One for All va se faire nerf bientôt Donc je ne l'ai pas mis ça euh, Aussi je n'ai pas mis certains trucs euh, Bon j'ai mis tous les, les, les, les armures On va regarder après Mais vous allez voir j'ai mis les Storms Goldor, euh, euh, la Necron ainsi que la Final Destination parce que j'ai toujours eu les trois et ça fait énormément longtemps que je les ai, ai jamais vendu donc je voyais pas l'utilité de pas les vendre. Euh, j'ai pas mis ma tête de diamant comme on peut voir, j'ai pas mis la Maxor encore, j'ai mis mon Bonzomas parce que ça on sait qu'on leur a toujours besoin. Les Spirit Boots aussi c'est pour euh, faire les donjons. Euh, quoi d'autre aussi que j'ai mis vite fait euh, J'ai mis tous mes poissons et tout, on va regarder après de toute façon ensemble. Euh, quoi d'autre que j'ai mis qu'il n'y a plus bah, C'est tout en fait, je crois que c'est tout J'ai mis énormément de trucs dans les armures aussi Attendez J'ai mis ma Shark Attendez, on va faire ça comme ça J'ai mis ma Shark Parce qu'on ben, aura toujours besoin d'une armure de pêche Donc j'ai mis la Shark J'ai mis ma Storm comme je vous ai dit J'ai mis ma Necron Maxé J'ai mis ma Goldor J'ai mis la ancienne final, de... ben, la final Destination avec le Warden myth J'ai mis la... la Jaded Armure de... Divan, parce qu'on en a besoin ça aussi, la Soro parce que bon vous savez que c'est une armure que pour la Magic Find seulement euh, et euh, mes Rancher boots aussi parce que bon qui en n'a pas besoin des ba Rancher boots, la bat armure parce qu'on aura toujours besoin d'une bat armure, ça je l'ai pas mis et j'ai pas mis ça non plus. Euh, par exemple il y a plein d'autres armures comme la Mastif euh, et tout ça comme la Mienral l'armure que j'ai mis ici. Il y a la Mastiff, la Tarantula. La Tarantula, c'est un peu chiant parce que si je me trompe pas. Ouais, ça, le, le casque, il est la Légion. Donc, ça, j'aurais peut-être pas dû mettre le casque. Parce que le casque, il me sert à rien. Sauf ça, je regrette un peu d'avoir mis le casque. L'armure la de, de Divan, toutes les armures de Dragon, comme on peut voir. Et ma supérieure. Le truc que j'ai un peu somme, c'est la supérieure. Parce que je crois que j'aurais pas dû mettre aussi pour le, le ça. Si je me trompe pas, ça vaut euh, quelques millions. Le casque comme ça, le baby, euh, baby Superior Skin, je crois, que ça vaut très très cher. Euh, baby sup, euh, baby Skin, je vais juste marquer Baby Skin. Il y a pas le supérieur Ah ouais, supérieur. On voit, c'est 700 millions, euh, pas, pas équipé quoi. Aïe, aïe, aïe ça j'ai vraiment un peu le somme mais bon. Voilà. Ensuite, dans les items raretés, on peut mettre plusieurs autres items, comme un Super Compacteur, un crampus Helmet, un Revived Earth, un Weird Tuba, la tricapaciteur le Mitril Coat... Le Jerry Gun, le Vampire Mask, Obsidian Chestplate, euh, la Lanterne, Et bon, vraiment il y a plein de trucs qu'on peut mettre, euh, comme vous allez sûrement voir le Reaper Mask ici, 220 millions, ça aussi j'ai un peu le sum vu que je l'ai mis mais il a mon skin dessus qui vaut genre 1 B, euh, la Summoning Ring... Euh, quoi, donc, on a mis ici un Genetic One, euh, One of Healing, Restauration. Bref, on a essayé de remplir le plus qu'on peut. Il nous manque encore pas mal de trucs, quand même. Et donc, c'est pour ça qu'en live, on va compléter. Ensuite, dans cette section-ci, c'est assez spécial. Parce qu'il euh, y a une limite d'items que vous pouvez donner, donner. Donc, comme on peut... Euh, attendez, on va regarder. Comme vous voyez, ici, on a une Pioneer Pickaxe. Je peux la retirer, mais elle n'est pas sous le banc, les amis. Donc, je peux mettre... Dans cette catégorie, je peux mettre tout ce que je veux. Par exemple... Euh, Vas-y, on n'a pas un skin qui vaut cher, là. Euh, on a 111 millions. Vas-y, on va prendre celui-là. Donc, je pourrais mettre celui-là, ce que je comprends. Ah, non, tu sais, pas un item qui peut être donné au muséum. Ah, faut trouver un item qui peut être donné au muséum. Ça peut être n'importe quoi. Qui... OK, on va prendre, par exemple, notre Diamond Necron Head. Tu vois, vous voyez Donc, on prend la Diamond Necron Head, on la donne au, au muséum. Le temps qu'elle est à l'intérieur, ici, on ne peut plus la trade, vous voyez Là, je ne peux pas la, la trade, je ne peux même plus l'utiliser. Mais... Je peux la récupérer sans qu'elle soit co-op vous voyez, elle n'est pas de co-op en plus. Donc, il y a seulement une limite d'items que vous pouvez mettre. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis tous les fakes, les, les, les fiches et tout. J'ai mis les fiches, j'ai mis un casque, un happy mask recomb que j'avais du Dante Event. J'ai mis le pig mask de l'event de, comment ça s'appelle, de Technoblade. J'ai mis la bedrock, enfin bref, j'ai mis des items où ce que je sais que je n'aurai jamais euh, besoin. C'est juste des items, entre guillemets, trophées. Euh, donc, ouais, voilà. Donc, ça, c'est à peu près le tour pour les items euh, que vous pouvez euh, utiliser. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie Ça va où On va la mettre là pour l'instant, de toute façon. Euh, ensuite, euh, on peut voir ici les musées re rewards. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est pas encore complété. Donc, on va pouvoir voir dans le futur. Donc, attendez, je vais retourner au niveau de, du début. Putain, c'est loin. Euh, je crois que je suis 150 ou 180, je sais plus exactement. Ok. Donc. Comme vous pouvez voir, ça commence ici et ça fait comme ça. Et en gros, on gagne des Skyblock XP. Mais bon, c'est pas encore euh, implanté, le système de Skyblock niveau. Et on gagne aussi des NPC Tags. Donc les NPC Tags, c'est des items que vous allez pouvoir display dans le musée tout en bas. Et euh... Pour, vous pouvoir pour montrer plusieurs trucs donc là ici c'est les items donnés donc le nombre d'items que vous avez donné au total dans le musée vous allez voir un, un genre de truc avec ça euh, c'est tout de, comme on peut voir ici le nombre de votre skyblock niveau le, le votre le meilleur skill que vous avez là ici vous voyez on a un major reward donc le major reward ça donne le highest collection donc et un travel to the, euh, museum donc en faisant slash euh, musum Muséum en anglais, mais bon, musum pour vous. <rire> vous allez accès ici, donc voilà. Et plus en plus que vous montez, plus en plus que vous avez des gros rewards, je vous mettrai des liens dans la description pour voir la liste des rewards, mais gros, en gros, pour l'instant, c'est que des trucs qui sont pas utilisables, et je crois qu'il y a aussi le minion tier 12 de Flower, si je me trompe pas, il est où le flower tier 12 euh, Ça, c'est la quête de l'archéologie, ça va être un nouveau truc aussi, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Ça va être sûrement une nouvelle quête, ici c'est ça. Donc moi, je l'ai déjà récupéré, mais c'est le Flower 12 minion, euh, je sais pas comment on, on le craft encore Je vais sûrement voir ça plus tard Mais oh, je suis gagné le dust de fiches Que j'ai bien sûr mis ici Donc voilà Donc euh, ça c'est le premier PNJ Aussi, pour, euh, Ici vous allez devoir payer des frais de 10 millions Si je me souviens bien c'est 10 millions euh, Pour pouvoir parler à cette meuf là Et qu'elle apprête euh, pour être dans le top Des joueurs skyblock quoi, vous devez payer 10 millions Donc euh, pour avoir votre positionnement Et tout ça là comme le mur museum Is the 230 e most valuable museum vous allez devoir payer 10 millions. Ensuite, vous avez des récompenses dépendamment de votre grade. Comme on peut voir, je suis Prosperous. Euh, Prosperous, ça me donne accès à la Super Deluxe Bank. Mais euh, avant, j'étais Palastial. Et j'étais aussi, euh, comment ça s'appelle, euh, maxé top 10 du truc. Donc, quand on descend ici, vous allez pouvoir afficher les items que vous voulez. Comme on peut voir, moi, j'ai affiché euh, ma, mon Astreas. Mais on peut euh, retirer et afficher ce qu'on veut. Par exemple, on va retirer ça et on va afficher... Par exemple, qu'est-ce qu'on peut bien afficher que vous aimiez, que, qui est cool Il n'y a pas grand-chose qui est vraiment sexy qu'on peut afficher. Euh, ah oui, bah, bah, vas-y, tiens, on va afficher notre euh, Giant Reaper Mask. Voilà. C'est plutôt cool. En plus, on voit au-dessus que c'est le deuxième masque comme ça, avec le skin qui a été créé, qui a été mis au muséum. Donc, on a le deuxième truc. On a le 27 clock de fiches, le 9e batte de fiches, le 5e euh, script de fiches. La Soro Armure, euh, je sais pas pourquoi ça fait ça. On a la 77e, euh, euh, truc comme ça. 38e Shark, 366e euh, truc... Bref, vous avez compris, vous pouvez voir mes items ici. Et euh, on a aussi le truc ici encore que vous pouvez afficher. On ne peut pas encore éditer les tags. Mais en gros, voilà. Et là, vous allez me dire ouais, my icons, euh, c'est bizarre. Parce que quand tu vas sur ton PNG ici, bah, on peut le voir aussi ici. Euh, on voit que des meilleurs items, c'est 784 millions. Pourquoi ton museum value n'est pas à cette hauteur-là Parce que c'est à compte seulement les items que vous laissez dans le museum. Donc là, comme vous allez pouvoir voir ici... Euh, tous les points verts, c'est des items que j'ai ré récupérés ou qui ont... c'est des complétions d'armure. De... Par exemple, ici, on peut voir la blaze armure, c'est une complétion de l'armure ici. Mais elle est là pour l'instant parce que j'en ai pas besoin. Mais si on décide, par exemple, de faire des mecs de, petite... de type coquin et rajouter. On va... on va rajouter nos items les plus chers, vite fait, les gars. Donc, euh, vas-y, ça, ça, euh, ça qui vaut cher Ça peut-être, ça vaut cher. Et la Split. Vas-y, on va rajouter tous ces items-là. Donc, je clique sur l'item, je la confirme la donation. Elle est déjà... Ils ont tous déjà été donnés, de toute façon, les amis. Donc, je n'ai pas le choix. Quoi. Donc, par exemple, je décide de les jouer sur mon Iron Man, comme j'ai créé une série dernièrement. J'ai juste à déposer tous mes items ici. Voilà. Euh, quoi donc, on a comme armure Vas-y, on va déposer nos armures aussi. Euh, ça, ça, ça. Vas-y, toute notre shark, tout ça. Euh, ça, ça, ok. Vas-y, on va tout déposer, ça, les gars, et on va voir. Donc, euh, ça, on dépose, on dépose ça aussi. Euh, on dépose, euh... ah oui, merde, j'ai oublié de prendre les casques. C'est vrai, j'avais oublié. Faut toujours prendre les casques ici, comme ça. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, ça reste à c'est fait quoi. Final destination, Necron, ça, et on va terminer avec le Reaper Mask, comme ça, ok. On va mettre le dernier item, on va mettre ça et la Soro parce que ça vaut un petit peu. Donc, par exemple, on, dé on décide de mettre ça, tout ça dans le muséum. Et là, pour le coup, vous avez vu, on a monté drague de ouf, là, on est rendu palatial. Donc, on retourne en haut ici et là, on peut voir que notre ECM value est à 4 billions cette fois-ci. Donc, euh, à la place de 400 millions comme avant, il était à 4 billions. Donc, on va aller sur notre île et on va revenir. Je crois que ça va s'updater. Je sais pas tous les combien de temps, ça s'update, par exemple. Je vous avouais, euh, je me souviens plus combien de temps ça devrait s'updater. Et là, on est, vous voyez, on est le 11e museum du serveur. Donc là, par exemple, je pourrais quitter ces trilles-là ou encore rajouter mes trucs dépendamment. Tu sais, je, veux dire, je pourrais rajouter ça, je pourrais rajouter ça, ça. Bref, je pourrais rajouter plein de trucs pour être top 10, mais on s'en fout pour l'instant. C'est pas ça le principe. Et là, je vais par exemple jouer sur mon Iron Man ou sur autre truc. Donc pour l'instant, je joue pas trop sur mon profil principal. Mais tous mes items sont storés ici jusqu'à la prochaine visite. Et là, je veux retirer un item. C'est très simple. Je reviens ici. Et là, je veux retirer, par exemple, ma charque parce que c'est un event de pêche bientôt. Je crois que l'event de pêche est dans 2 heures. Euh, attends, il est quand l'événement de pêche 3 heures. Donc là, je remets mon armure de pêche. Voilà. Et ça lui retire la value de mon... Un peu, regardez, on est à 400 quelques. Là, on a perdu à peu près 100... 100 M, je crois qu'on a perdu un peu. Peut-être un peu plus, un peu moins. Mais voilà. Ah Nice Merci Pixel. Vraiment pas cool, ça hein. Je suis un homme de type aimable, et toi, tu me fais ça, quoi. Ok, désolé du petit problème, les amis. Donc, je suis revenu, et c'est ça. En gros, vous pouvez récupérer euh, vos armures comme vous voulez, mais vous n'allez pas pouvoir les traiter. Donc, c'est très, très, très important, comme je l'ai répété avant. C'est vraiment très important de mettre des items que tu ne crois pas vendre, slash regretter d'avoir mis dans le muséum. Parce que tu ne pourras plus jamais les trades. C'est pour ça que moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas, les gars. Vous savez, parce que euh, avec votre vos aide et tout, les donations que vous me faites souvent sur le muséum de mon île à moi. Euh, j'ai pas de problème à racheter des items Par exemple si j'ai un jour J'ai envie de, de, de, de trader notre Warden helmet, ben Je peux en racheter un tu vois, vous voyez, Avec la thune qu'on a On a quand même pas mal de thunes euh, encore Et en plus de, de tout ça Ils ont fait un nouveau système Des upgrades de banques On va en parler juste en haut Mais c'est ici en fait Dépendamment de votre niveau Maintenant vous voyez Vous débloquez des nouveaux banques Donc la Deluxe La Super Deluxe Et un Méga en ville On sait pas c'est quoi encore Le Auction House Accessory Stand On sait pas encore Et la première banque upgrade La Luxurious Banque la palastiale, ah, je sais pas dire ce mot-là, et le chaîne spéciale, je ne sais pas encore c'est quoi. Mais en gros, plus que vous êtes haut, plus que vous débloquez des banques et vous pouvez ensuite payer des upgrades. Comme vous, avez, vous saviez, avant, c'était euh, 500 millions qu'on pouvait mettre dans la banque, c'était 1 billion, je veux dire, avec les premiers euh, à compte. Donc, on peut voir, ça coûtait 50 millions ainsi que 50 blocs de gold. Et la max balance, était 1 billion. Maintenant, la max balance, donc on a payé 100 millions de coins et 100 blocs de gold. Et là, maintenant, notre max balance, c'est 6 billions. Et si on n'aura plus que 6 billions, on peut payer 200 millions et 200 blocs de gold pour avoir 60 billions en max. Et comme on peut voir, tous les jours, nos intérêts peuvent être de 1,5 million. Sauf que ça nous prendra 55 B dans la banque. Ici, ça nous prendra 5B dans la banque pour avoir 1 million d'intérêts. Et ici, euh, ça nous prend 160 millions pour avoir euh, 500K d'intérêt. Donc là, les, les 5.1 billion, c'est chaud à avoir pour l'instant. Si on regarde correctement euh, juste ici, oups ici. comme là pour l'instant, je, je reçois quand même 575 000 presque d'intérêts avec 900M. Mais là, si je rajoute par exemple les 300 M que j'ai sur moi, hein, on peut voir ici, maintenant je gagne 608 800, 600, euh, 8285 coins tous les jours, tous les 30 heures en fait. Donc euh, c'est plutôt intéressant. Euh, et aussi, ça monte quand vous développez la banque, ça développe aussi votre personnel banque, comme on peut voir dans ma balance personnelle. Maintenant, je peux mettre jusqu'à 1.2B. Donc, si vous avez une co-op, parce que vous jouez avec vos propres monnaies, vous pouvez aussi euh, gérer votre thune à vous dans votre propre personnel banque en upgradant la banque ici. Ça l'upgrade la personnelle et la coop op banque. Donc, ça, plutôt, plutôt intéressant. Et là, je crois que lui, il visite notre musée. Vous pouvez aussi visiter les musées, j'en ai pas parlé vite fait, mais vous pouvez euh, visiter les musées. Regardez, on peut voir le Top Iron Man. Oups, ça va bugger. Top Iron Man, donc pour l'instant, le meilleur Iron Man, c'est Steve B. Il a mis Nastria, Warden Helmet, un ancien Téléga, Tuxedo, Jacket. Il a mis masse de trucs comme ça. Oh, d'ailleurs, j'ai vendu mon toxedo. je regrette de ouf. J'aurais pas dû vendre mon toxedo. Ensuite, on peut voir les joueurs qui sont online. Donc, tu peux promener, regarder les muséums et tout, tu vois. Euh, ensuite, les Top Value. Donc, euh, ici... attends, comment on fait ah, ça s'update ou pas, là Ah, ok, voilà. Et là, on, voit, on est ici dans le top 10, les gars. Donc là, on a Yarns. Lui, il est dans le top parce qu'il a mis une Midas à 2 billions, le max que tu peux mettre. Donc lui, il est dans le top à cause de ça. Il a mis deux Divandrill, le bâtard. Ok. Il a mis un Terminator, une Dirty Valkyrie et tout. Et là, tu peux visiter. Donc on va cliquer. Et là, on visite son muséum. Et là, lui, il a décidé de mettre quoi dans son muséum La Divandrill, la Midas Sword, la Hyperion, je crois que c'est ça. Ouais, Hyperion... Euh, la Emerald Blade Ça... Dédalus Axe Le skin Comme moi Il a mis... Oh le Dr. Space Met, Non Ça prend le Dr. Space Helmet les gars Non Venez me faire des dents sur mon île Faut qu'on achète le Dr. Space Met, C'est trop cool cet item Ça coûte genre des B 2 B je crois euh, La Tuxedo élégant euh, La Storm La Necron Lapis Armor euh, La Heroic Hyperion Un autre Drill, Un Shredded son Terminator ses têtes diamants et tout. Enfin, tu voyez, c'est cool parce qu'on peut voir vraiment tout tous les items qu'il a mis. Et si je regarde ici, regardez lui, il a tout complété le musée. Rotten armure il a, il a tout tout tout complété tous les items des armures. Regardez il a tout le snowsuit, il a même mis un skin sur le l'armure gros what the fuck. Il est multimilliardaire ce gars. Hein. Incroyable. On peut voir il a vraiment tout tout tous les armures, même ceux de donjon, dragon. Il a vraiment tout qui euh, tout ce tout ce qu'il avait besoin tout ce qu'il a dans les armures il a mis il a mis les 49 items aussi qui demandent le truc donc comme on peut voir il a mis tous les items ici voilà dans les épées il a mis tous les items aussi j'imagine ouais il a tout maxé son musée lui lui il a vraiment tout donc euh, midas staff à 100 millions euh, la yeti sword ça aussi je regrette d'avoir vendu ma yeti sword et mon max euh, mon staff euh, vraiment il a tout tout tout tout mis quoi tout pristouille il ne rigole pas, lui. Et dans ses 48 items, il a mis quoi Il a mis des art pour que ça donne plus de value, comme on peut voir. Il a mis une divan en plus. Il a mis des têtes de diamants, sadane, diamant de necron, Dr. Space Almet. Et j'imagine que c'est juste des art -voix. Voilà. Ok, je vois. Ok, ok. Bah, il y en a, ils sont riches, hein. Allez, voilou. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que le petit tutoriel du musée vous a fait plaisir. Et là, bim, boom, on retourne à notre musée. Et puis, voilà c'est plutôt cool parce qu'on peut visiter les muséums des gens et tout Donc euh, peut-être que dans le futur ça serait encore mieux euh, Avec les scale niveau Peut-être qu'il y aura des trucs qui vont se rajouter sur le côté Ah Il y a des trucs qui se sont rajoutés C'était pas là hier ça en fait What the fuck Ok euh, Je savais pas mais ouais il y a des trucs qui se rajoutent sur les côtés C'était pas là du tout hier les gars Je savais pas du tout mais Ok je, je, je savais pas du tout la werewolf Ah ben what the fuck c'est vraiment cool ça c'était pas là hier quand je me suis co euh, Quand j'ai dit à bête c'était pas encore dispo Donc ça c'est vraiment cool Bah tous les autres items on peut les voir ici Ah bah vraiment, vraiment pas mal du tout Ok, bah voilà C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que la vidéo vous a plu N'oubliez pas de venir sur mon live et me donner masse de coins J'en ai besoin pour compléter le muséum, je vous aime, c'est Taïcon Ciao, ciao